Pour organiser la fête, la bertade passe une année, qui sont 13 dix des stages en et qui sont en fait la deuxième période, la deuxième temporale de la formation qui a bien au mois de mai, qui est une formation dédiée au personnel qui a travaillé dans les casseurs hôtels et les espérisculaires. Ça vous anime à tous et à toutes Alors, il est euh, vous pouvez intervenir ici, toute as l'association Ministres Gascons, qui a préoccupé de sa prestataires de services, de la formation. Et le ronde Hubertane qui va se faire à l'heure. Voilà, qui a pour laquelle en pensent d'ind que de l'encastre des activités périscolaires qui pourrait être intéressant. De la culture, Osten, stais, la langue, la cante, la danse, les jocs, les contes. <coughs> Nous bon, les qui ont prépausé causes. Et à partir de 12 disques, euh, il y a eu une mitraine, qui une de mestiaux, dans les escoles, dans les le monde qui de transmettre cette culture que okay. il y a des cours des des des langues que soyau formadou le la mais langue et euh, du donc qu'est-ce que enfin wei ouais, euh, qu'avaient utilisé cette méthode qui est une méthode bazar au euh, au théâtre hein, qui a permis qui permette aux apprenants d'utiliser euh, la langue je m'attends tout ce qui n'aime pas faire des vocabulaires pour bien oui. du théâtre voilà ça nahem théâtre se mailen sur ben sous rôles qui règnent et doukop bekiharan men des qui possède la contradictoire mais finalement, qui va rester libéra sur de la Roya blanca et qui seront qui Cabem, que é a partir de, de danças que não são danças específicas de Maineiros, que são danças que eram dançadas para adultos, que são danças todas que são uh, coletadas, e não é para enriquecer aqui o uh, de capa aos que são danças que, que existiam qui sont pratiques à la danse, qui sont accessibles aux maïnades, pour commencer à pouvoir danser. Donc, même, voilà, c'est une profession pédagogique et qui a tabé le mouillien d'apakó, de commencer à voir tous les pas qui servent à la danse en général, qui disent qu'il y a un pas de polka, un pas de matelote, un pas de xibroli, un pas de chassé, uh, de, de Kérosatau, ta et d'estac qui, à ce qu'on est cacabam, enfin cacabam, qui es en voilà. oui. est arrivé à danser, par exemple, ronde ou encadre. Voilà. Alors Non Aucune délice sociale, qui est sortie, qui de Stivok c'est que la langue qui a qui a le monde, qui, euh, du point de vue social, qui partage partagé, qui a fait l'objet de ressources. que, euh, que magnifique de pouvoir partager avec la culture de Faisou, Gauyuza et Hubert C'est qui est important. à à, à, à Poude euh, Baya cours des euh, de, de, de danse, des des danses des chants euh, qui me semble euh, intéressante euh, Tu as formé la la génération des de petites euh, tu as la cantes, euh, tu la tradition bernesse et occitane euh, euh, qu'est-ce que c'est le De de, de, ben, de, ja, de pouvoir vivre la culture. a que... Je pense que toutes les langues qui existent, quand toute la loi va que que c'est uh, que du qui avait besoin, à un moment donné, d'une certaine parole définir une certaine cause. Voilà. À chaque fois qu'il y a une langue qui se mourra, il y a de monde qui se mouge. Donc, il est important de garder toutes les de de À ça l'Uxita Il y a qui que peut tout Mais il y a des gens qui viennent, curiosité la langue. Et après, fin finale. Il y a des gens qui ont monde exemples de la qui ont des qui ont des gens qui a des gens qui ont des gens qui ont des des monde qui ont des qui a des gens qui